Salut et bienvenue, petit tuto informatif concernant le site inscape.org Il y a un forum dédié exclusivement aux francophones Vous allez pouvoir le trouver ici dans Community, Forum Là il va falloir vous enregistrer Bien sûr il faudra remplir donc cette page là, s'enregistrer Une fois les informations remplies et validées Vous allez recevoir un mail sur votre boîte mail pour confirmer votre enregistrement Il faudra cliquer sur le lien qui sera dans votre mail pour valider votre inscription une fois que c'est fait, bien, il faudra mettre votre username et votre mot de passe. Et puis vous accéderez donc à cette page du forum. Et ici, en bas, il est marqué « Assistance » en français. Vous allez pouvoir créer de nouveaux sujets et puis répondre à ceux qui en ont besoin. Voilà. Merci de votre participation. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos et de nouvelles infos.